Un atelier d'intelligence collective, c'est un moment où on va travailler, alors de manière peut-être complètement détendue, mais on a un objectif qui est extrêmement important, c'est d'arriver à cette responsabilisation, à cette fin de brainstorming, à ce plan d'action. Je suis Emmanuel Brunet, je suis cofondateur de l'Institut du Design Thinking et je viens vous présenter mon deuxième livre qui est « La boîte à outils de la facilitation » aux éditions d'Uno. La facilitation, c'est l'art de créer et d'animer des ateliers d'intelligence collective de co-construction dans le but de faire se euh, rejoindre et travailler ensemble des euh, participants, des expertises différentes. L'idée c'est qu'à la fin de ces ateliers, qui peuvent durer quelques heures, qui peuvent durer quelques jours, euh, tout le monde se responsabilise euh, au maximum et euh, reparte avec un plan d'action euh, qui soit euh, stimulant pour chacun. Le mot « facilitation » c'est euh, un terme qui vient du latin, c'est euh, « facilitas » et l'idée c'est euh, « ôter les difficultés ». Alors, ôter les difficultés, ça paraît simple, mais c'est tout un art. C'est vraiment aider les gens à simplifier leurs pensées et à leur permettre en toute sincérité d'aller le plus loin possible dans leurs, dans leurs idées.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 On va utiliser euh, la facilitation dans le cas d'un sujet complexe. Ça peut être pour imaginer ou réimaginer un produit, ça peut être pour euh, repenser un service ou même le créer directement, pour euh, repenser ou lancer un site internet, une appli. Imaginer un lieu par exemple, que ce soit un lieu de détente dans une entreprise, mais aussi pourquoi pas un plateau euh, de, de collaborateurs, directement une, un lieu, euh, c'est complètement possible. On peut aussi utiliser la facilitation dans le cadre de l'amélioration d'une expérience client. Ça, ça fonctionne vraiment très très bien. Et puis aussi tout ce qui est organisationnel, le qui fait quoi, repenser un processus interne ou externe. La facilitation va vous aider à repenser ou créer directement ces différentes activités. Il ne faut pas confondre facilitation et, euh, et manipulation. En fait, la, la manipulation de facilitation, ça s'appelle la fascipulation. C'est un mix, un mot entre les deux. Euh, et ça, c'est extrêmement important. De temps en temps, certains clients arrivent euh, avec une idée euh, en tête extrêmement claire sur je veux amener les participants à telle réponse euh, et je veux que ça se passe comme ça. Le travail de, de facilitateur, euh, c'est de faire comprendre à nos clients. Que ce qui est important, c'est la manière dont va réfléchir les, euh, les participants. Donc moi, j'arrive en atelier, je sais exactement quelles sont les étapes que je vais leur faire faire, mais par contre, je ne sais pas du tout où ils vont arriver et jusqu'où ils vont arriver. Et moi, mon travail de facilitateur, c'est de les amener le plus loin possible dans leur réflexion, le plus loin possible dans leur plan d'action et dans leur responsabilisation. Donc, manipuler les participants, en leur faisant croire que la solution qu'ils vont trouver va être adoptée, alors qu'en fait, elle est déjà toute trouvée par, en général, la direction, bah, c'est bien dommage. Et c'est euh, se tirer une balle dans le pied, parce que en fait, les participants vont venir une fois à un atelier, parce qu'ils vont trouver de l'intérêt, et que pour une fois, on va les écouter. Mais en fait, si bah, vous les manipulez, et que vous prenez une toute petite partie, voire aucune partie de leur solution, bah, ils ne viendront pas une deuxième fois, en fait, et ils ne vous croiront plus jamais. Il est extrêmement important d'avoir un moment où on va établir des constats. En général, c'est au début de ces ateliers et ces constats, ils servent à quoi Ils servent à créer de l'empathie entre les participants, juste pour se dire tiens, moi, j'ai une vision qui n'est probablement pas la même en fait que celle de mon voisin de gauche ou de droite. Et ça, ça fonctionne extrêmement bien quand on arrive dès le départ à faire que le groupe et chaque participant comprennent les points de vue des autres. Donc, on aura besoin de chaque expertise. De, de chaque participant. Et puis, mettre en place la facilitation, ça permet aussi de freiner sur certains projets. Ça arrive parce qu'on euh, a peut-être été trop vite et ça, c'est euh, quelque chose qui est extrêmement important. C'est de se dire, on avance, mais est-ce qu'on avance au bon moment et à la bonne vitesse Pour introduire euh, mon livre « La boîte à outils de la facilitation », je vais vous proposer quatre outils qui sont extrêmement simples et que vous pourrez réutiliser euh, au quotidien, Premier au départ pour lancer euh, un atelier, l'idéal c'est de réaliser un brise-glace, c'est ce qu'on appelle un icebreaker en anglais. J'adore euh, utiliser les cartes Dixit, euh, ce sont des vraies cartes euh, en cartonnées hein, que vous pouvez trouver euh, dans le commerce. Et ces cartes-là, ce sont de, ce qu'on appelle des cartes oniriques. Euh, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de les euh, lire, de les comprendre. Moi j'utilise ces cartes d'Ixit pour présenter euh, les, euh, les participants ou plutôt pour que les participants se présentent. Donc les gens vont prendre une carte qui correspond à leur personnalité du moment, leur état d'esprit de, de ce matin, euh, leur vision du projet sur lequel on va travailler. Ça peut être aussi une passion qu'ils apprécient euh, dans leur vie quotidienne et ils vont se présenter avec cette carte. Cette carte, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de, de la lire et de la comprendre. Euh, tout ce que vont raconter les participants est une réalité, en fait. Et donc, ils vont prendre soit la carte pour l'image qu'elle va euh, représenter selon eux, soit euh, ils vont prendre la carte pour un petit détail qui va leur faire un tilt en fait. Ça permet de sortir un petit peu des euh, sentiers battus comme euh, mon nom, mon prénom, euh, mon âge et euh, mon poste. Et voilà, voilà mes attentes. On peut aller un petit peu plus loin et faire découvrir des choses un peu plus intéressantes. Et une autre manière d'utiliser ces cartes d'Ixit, c'est de mettre les gens en binôme, donc des gens qui se connaissent bien, et de leur demander de trouver une carte qui correspond à l'autre personne du binôme. Et ensuite, ils vont se présenter. Et donc, dès les premières secondes, vous vous prenez une vague de, de bonnes ondes. Et, et ça, c'est vraiment très apprécié par, par les participants qui se disent, dès le départ, tiens, on va travailler, mais d'une manière complètement différente. Et ça met les gens en confiance dès le départ. Le deuxième outil que je voulais vous présenter s'appelle le parcours client. Le but du parcours client c'est de diviser ce parcours en différentes étapes sur lesquelles va passer donc ce client ou cet utilisateur ou ce collaborateur. Pourquoi est-ce qu'on divise en plusieurs étapes En fait, c'est pour obliger le cerveau à réfléchir en profondeur sur chacune des étapes et ne pas penser au projet en globalité. C'est beaucoup plus simple et on va passer suffisamment de temps sur chacune des étapes pour demander aux participants qu'est-ce qui va. Et donc, on va leur demander de matérialiser ce qui va bien et ce qui doit être... Euh garder dans le plan d'action. On va leur demander de le matérialiser sur des post-it verts. Et puis, ce qui ne va pas sur chacun, euh, chacune des phases du parcours client, on va leur demander de rédiger ce qui ne va pas, selon eux, en toute sincérité, euh, sur des post-it roses. Et on va demander aux gens de coller euh, ces différents post-it en fonction des phases euh, du parcours client. Il y a aussi une autre façon de faire, ça s'appelle euh, la cartographie du parcours client. En anglais, c'est la User Customer Map. On peut aussi insérer des émotions, et c'est ça qui est aussi intéressant, directement dans un parcours client préétabli, les émotions du client, pour savoir s'il est heureux et content sur certaines phases, et puis il ressent des irritants, et puis c'est sur ces irritants que l'on va faire un focus et que l'on va prioriser pour pouvoir trouver une solution tous ensemble. Le troisième outil que je voulais vous présenter, c'est l'organigramme relationnel. Il permet de ne plus travailler en silo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un organigramme un peu classique de l'équipe et on va bien vérifier que les solutions qui ont été trouvées, les tâches qui vont être réalisées, sont réalisées plutôt de manière horizontale que de manière euh, verticale, ce que l'on a l'habitude de faire un petit peu naturellement. Et on va se forcer à faire travailler des personnes peut-être de services différents ou des personnes euh, ayant des euh, statuts euh, hiérarchiques euh, volontairement euh, différents. Un facilitateur peut d'ailleurs ne pas être le chef de projet, ça peut être même un stagiaire. L'idée c'est que tout le monde se sente euh, stimulé par la tâche qu'il va euh, devoir réaliser. Donc on n'est plus vraiment dans cette idée de hiérarchie avec le chef, le sous-chef et puis euh, des gens qui font. Tout le monde va être amené à faire quelque chose euh, qui va le stimuler, qui va l'intéresser. Et, euh, et c'est ça aussi euh, le but d'une bonne facilitation, c'est que ça fonctionne de cette manière. Évidemment, si le groupe se sent bien et si euh, on est toujours sur cette idée de « je travaille sur un projet qui va m'intéresser », ben on va simplifier les choses. Et quand on est stimulé, quand on est intéressé, ben forcément, on travaille beaucoup mieux ensemble. Le quatrième outil, euh, un des plus importants, c'est de savoir aussi euh, comment faire un bon brainstorming. On a tous fait des brainstormings où on était enfermé entre quatre murs et puis euh, globalement, c'était le chef qui disait « bon ben ». « Sortez vos idées, euh, on a euh, 30 minutes pour trouver euh, l'idée innovante euh, du siècle. Bah, » bah, Ça, on sait que ça ne fonctionne pas et qu'on euh, n'arrive pas à se positionner sur, sur des idées très intéressantes. Dans le bouquin, il y a plus d'une quinzaine de brainstorming qui permettent à chacun déjà de se poser en silence face à ses propres idées et ensuite de les partager en ayant euh, l'apport des expertises de chacun. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que faire venir les participants avec leur expertise et que chacun puisse amener euh, ce qu'il connaît sur chacune des idées de chacun, ben c'est ce qui fait que les idées vont être beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes, plus stimulantes pour, pour chaque participant et ensuite on va pouvoir les prioriser pour les mettre dans un plan d'action. Dans le livre, il y a 65 outils, je les ai sélectionnés pour qu'ils puissent correspondre à à peu près toutes les situations possibles que l'on va rencontrer dans le milieu professionnel. Donc il y en a qui vont être spécifiques pour lancer des produits, d'autres spécifiques pour repenser un processus interne ou un service. Donc moi, c'est ce que j'appelle un livre à picorer, c'est-à-dire qu'on euh, peut euh, commencer par l'outil 22, puis le 34, puis euh, le 65. Il n'y euh, a pas d'ordre spécifique. Euh, vous pouvez euh, piocher, lire pendant 5-10 minutes euh, un outil qui est sur deux pages, et puis ensuite le mettre en œuvre quasiment tout de suite après. Euh, c'est euh, l'intérêt de cette collection, la boîte à outils. Euh, et c'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien. On va pouvoir piocher, picorer comme on veut.